Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever. Ton hashtag, je suis marabouté du JT. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG.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 Le, je cherchais Noïm et l'intro, je l'ai raté, mais ça, ne va pas vous connaître. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Je vous rappelle, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Et nos derniers tipeurs sont Cool CoolFab, Alex et Sébastien. Alors, euh, ton nom n'apparaît pas dans le truc défilant. Je ne sais pas pourquoi, Alex. Je vois bien dans les tipeurs. Hein. tu apparaît bien, mais apparemment, le nom ne défile pas. Voilà, merci, merci Tipi ton ami pour la vie. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Encore une fois, c'est pas grand-chose, mais ça permet à YouTube de dire « Ah oh, oui, il y a des vues, il y a des commentaires, il y a des pouces en l'air et tout, donc euh, ça va le faire, voilà. » vous pouvez mettre également un petit pouce en l'air, ça fait extrêmement plaisir. Et puis un petit commentaire, alors là, je veux dire, c'est le, le litchi sur le, sur le gâteau de riz, <rire> par exemple, voilà. Bon, euh, c'est tout ce que j'avais envie de vous raconter. Non, euh, cher, commentaire, pouce en l'air et... Et, yep, et il est où mon truc Il est disparu. Et tout T'es là Là, voilà, hop. Allez, comme toujours, je vous rappelle, vous pouvez soutenir sur Tipeee, plus à café, puis à l'émission. Et je vous rappelle, chaque tipeur, si vous m'offrez un café pendant un mois, enfin pendant tout le mois en cours, vous recevrez toutes les news avant tout le monde. Elles sont dans la rubrique news et par exemple la vidéo de demain. Les modes love de ce cas sans fil, la réduction de bruit hybride, le One Audio A30, et eh bien ils l'ont déjà vu euh, les tipeurs. Voilà, donc vous pouvez aller, euh, vous recevrez un email si vous êtes tipeur, automatiquement, toutes les vidéos, vous recevrez 24-48 heures avant tout le monde peut-être un petit détail. Bon, le geek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie, bien évidemment. Vous trouverez toutes mes dernières vidéos que j'ai faites. Alors il y en a, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est dire il n'y en a pas beaucoup. Si il y en a beaucoup quand même. <rire> il y en a quand même pas mal. Bon, tu te rafraîchis un petit peu ou pas la page. Voilà. Donc la dernière, euh, bon, on retrouvera ben, les JT du geek, les JT du Geek Express et les reviews, bien évidemment, parce que tu aimes ça. Allez, le sujet pack du jour, le sujet d'actualité, c'est évidemment le Xiaomi. 12, oui, puisque, oui, on avait déjà fait la news là-dessus, c'est fini, Mi, on n'appelle plus Xiaomi Mi 12, puisque Mi, c'était un peu le, le, le truc court, ils ont dépensé tellement pour faire un logo M, <rire> qu'ils se sont dit, on va enlever Mi, voilà. De <rire> rémi mi, oh là là, mais s'il manque une note, comment on va faire Comment on va être la musique voilà, donc ça s'appellera maintenant Xiaomi 12, ça s'appellera Xiaomi Mi 12 c'est vrai que ça perturbe, je veux dire, mais, Xiaomi 12, c'est plus Xiaomi Mi 12, non, non, c'est fait longtemps que c'est changé comme ça, c'est vrai qu'on avait déjà fait la news comme ça. Bon, le Xiaomi 12 qui viendra donc remplacer le Xiaomi Mi 11, sorti en décembre de l'année dernière, et euh, bah forcément, on laisse tourner un petit peu la machine à fantasme. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire Mon processeur, on n'a rien vu de mieux pour l'instant que le 888, voire 888+, bon, on ne trouvera pas mieux. Au niveau des prix, forcément, ça sera calqué par rapport au Xiaomi Mi 11. Alors, on parle d'un Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, mais bien évidemment, il y aura aussi un Mi 11 Lite qui commence déjà un petit peu à teaser. Donc, est-ce qu'on aura quatre modèles pourquoi pas, ils peuvent le faire en même temps, je veux dire, à force de faire beaucoup de téléphones. Une des grosses particularités, bon, à part leur nouvelle charge rapide à 120 watts, l'écran, bon, on ne sait pas encore trop, mais on se doute qu'on aura un écran nouvelle technologie avec un rafraîchissement élevé. Là où ça pourrait un peu se démarquer, c'est au niveau de la caméra, puisque Xiaomi pourrait être un des premiers fabricants à mettre la nouvelle caméra, la Samsung, à 200 millions de pixels. Alors, on aura vu que le Xiaomi Mi 11, que tous ceux qui ont reçu le Ultra, ont dit que, bon, leur caméra à millions de pixels, c'était pas mal, mais c'était pas aussi bien, on faisait carrément aussi bien, voire mieux, des caméras qui font souvent euh, moitié moins de pixels. Donc, la course pixel ne fait pas tout, mais là, il pourrait avoir le Samsung ISOCELL de 200 millions de pixels. Encore une fois, c'est surtout pour avoir la plus grosse. Mais euh, l'intérêt, c'est qu'on peut aussi faire des fichiers à 50 millions de pixels. Ça veut dire, bah, au lieu d'avoir un, un pixel doublé dedans, bah, là, on a carrément plein de pixels. Et en fait, on réduit par deux. Donc, en fait, on en aurait 200 pour faire des photos super la classe en 50. Qui <rire> dit qu'il ne voit pas l'intérêt. <rire> voilà. Bon, bah, encore une fois, la machine à fantasme tourne à plein régime. Bien évidemment, au niveau de la photo, ce téléphone-là devra, téléphone devra se démarquer, bien évidemment, de la concurrence pour essayer de, bah, de sortir un peu du lot, puisque, bon, on est quand même sur des téléphones à, à partir de 600, 700, 800 balles. Quand il faisait le Mi 11 Qu'est-ce qu'il nous dit, Frandroid, euh, sur les prix Le m 11 faisait déjà presque 500, 600, 800. En France, 749, 1199. Oui, ça commence à faire des, des jolis petits bébés, là. Donc, euh, il va falloir un petit peu que ça fasse. Bon, une des rumeurs qui commence à s'affirmer, notamment par rapport au dernier leak, c'est que notre Xiaomi 12, putain, je vais pas y arriver, j'ai envie de me dire mi 12 moi, mi, oh or not to me telle est la question. Euh, Mi, alors, le Xiaomi 12 Ultra pourrait être équipé d'une lentille Leca. Alors, Leica, qu'on pensait avoir signé avec d'autres marques et avoir abandonné un peu les Chinois avec Huawei et Xiaomi aurait apparemment, certainement, peut-être re-signé avec Huawei, mais bon, ça, c'est pas trop important pour nous, mais re-signé avec Xiaomi, donc on pourrait avoir une lentille en partenariat avec Leka et tout, ce qui permettrait d'avoir un espèce que souvent plus un label de qualité en disant ouais regardez le nôtre, c'est du Leica dedans donc forcément euh, la lentille va être incroyable et tout et on va faire des photos de dingue ou pas. <rire> bon, on parle également euh, fortement en Asie d'un Xiaomi Mi, Don, Mi 12, un Xiaomi oh, putain, un Xiaomi 12 mini. Apparemment, voilà, il y a déjà des préventes qui ont été euh, qui ont été annoncées en Chine. Donc bah, ça permet d'avoir un petit peu les caractéristiques. Donc une version live du téléphone, donc forcément ça ne, ça ne prépose pas euh, de ce que on aura sur la version 12, voire de la Pro, soit de la voire même de la Ultra, mais ça veut vraiment dire que Xiaomi a certainement l'intention d'arriver avec euh, bah au moins trois modèles, un light, un pro, euh... non Un light, un normal, et après est-ce qu'il y aura un pro et un ultra Ou est-ce qu'il y aura un normal et après un ultra dans un deuxième temps C'est vrai que nous en Asie on l'a pas vu, en Asie du Sud, on l'a pas vu arriver l'ultra. Hein. On a eu une petite précommande comme ça vite fait, mais voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc bon, est-ce que ça peut. Est-ce que ça peut vous intéresser Je ne sais pas. Après, est-ce que ça peut être intéressant Bon, ça permettra de vraiment de développer un petit peu la gamme et d'en avoir un petit peu à tous les prix encore une fois pour l'instant c'est en Chine. Qu'est-ce qui va vous arriver vous en Europe, je ne sais pas. Encore une fois les versions Chine maintenant pour l'Europe, ils sont vraiment de plus en plus bridés, c'est le cas de le dire. Mais euh, donc euh, évitez d'acheter des téléphones en Chine maintenant, surtout les Xiaomi où ils font tout pour que tu ne puisses pas trop bien les exploiter en Europe et tout notamment au service des services Google, Gmail, Facebook, Twitter, tous les trucs qui sont vraiment dédiés à l'Europe, tu risques d'avoir des petits problèmes. On parlera également du lancement d'un Samsung Galaxy A03 Core. Alors en fait, ce A03, il existait déjà en Asie, ça s'appelait le A03 ou A03S. Alors dans la version S, on avait un Mediatek A35. Encore une fois, bon, bah, c'est pas fou, avec 2, plus 32, euh, voilà. C'était pas un téléphone de dingo, quoi. Avec un 6,5 pouces, avec une petite, euh, petite goutte d'eau en Samsung, bon, en Asie, il était quand même vendu, on en trouvait, enfin, on en trouve actuellement, à moins de 5000 bahts. 5000 bahts, ça fait vraiment moins de 150 euros, hors-taxe, encore une fois, parce que le baht, il est, il est un peu bas, il doit être à 23, je crois. Donc, donc euh, ça doit faire ouais 100, 130, 130, 140 euros. Donc, ça fait quand même un prix sympa pour, encore une fois, un téléphone Samsung. Euh, il y en a beaucoup, entre un, Sam, entre un Xiaomi ou un Samsung, beaucoup, oh, je préfère un Samsung", voilà, ils préfèrent vendre leur âme aux coréens, au lieu de vendre leur âme aux chinois, quand même <rire> faut choisir son camp. Voilà. Bon, le A03 serait donc core serait donc exactement le même, mais lui, il aurait un processeur unisoc, donc une chaussette. <rire> non, faut que j'arrête cette blague parce que ça en plus ça n'a aucun rapport. Il y a beaucoup plus de chaussettes, c'est un 8 chaussettes au moins. Donc <rire> on a toujours un, on, a, on garde exactement la même configuration, mais on change de processeur. Donc forcément, on se dit donc, alors attends, c'est un octa core, encore très bien, 4G, tout ça, bien. photo, 2 plus 32, voilà, encore une fois. Bon, encore un... voilà bon au niveau du prix on sait pas encore encore mais on se doute bien que à mon avis les unis hein on se doute bien que les unisox sont encore moins chers que les médiathèques donc ça pourrait réduire le coût donc là par exemple on pourrait arriver à une version asie qui serait dans les 100 euros hors taxe à mon avis pas loin hein. donc après on gratterait un petit peu il peut, encore une fois, pour les marchés émergents, il peut y avoir un marché, puis il peut y avoir un marché surtout de gens qui disent, bah, pour 100 balles ou 100 au moins, 100 au moins 150 balles, on a quand même un téléphone Samsung. Alors ça va pas être une bête de course, mais engageons que, être bien optimisé, on peut avoir un téléphone qui soit sympathique. Voilà, Patrick. <rire> bon, on parlera du Technique Express de cette semaine. Je rappelle un petit format qu'on fait de temps en temps quand j'ai envie de vous parler de, de séries télé, puis après j'essaie de, de placer un petit peu de news. Donc, elle est tombée après le... Ou avant Après Après. Donc, on parlait de Dexter New Blood, saison 9. Et certains m'ont dit, non, en fait, c'est pas du tout la saison 9, c'est vraiment la saison 1, mais repris d'un nouveau truc. Mais je pense que pour le référencement, <rire> et pour les sites de téléchargement, si on commence à mettre S01, E01, on va se retaper tous les premiers épisodes de, des années... Euh... Tu vois, les années 90. Donc, à mon avis, je pense qu'ils ont préféré mettre saison 9 pour le référencement et tout. Bon. Est-ce que c'est une transition Parce qu'après, oui, comme on m'a fait remarquer, New Blood, Blood c'est vraiment le nouveau sang, ou du sang neuf. Donc, le fait qu'il y ait son fils qui arrive dedans, c'est pas lui qui vraiment est, euh, se remet à neuf, parce qu'il continue un peu dans sa lignée. Mais est-ce que c'est pas plutôt son fils qui apporterait du sang neuf Pas mal. Red Notice sur Netflix, euh, bon, on en a parlé un petit peu aussi, c'était pas mal. Et Biden qui recondamne Huawei. Encore une fois, les émissions sont disponibles sur la chaîne. Voilà. On parlera également du Samsung Galaxy S22, donc, la nouvelle machine à fantasme de l'année prochaine, un téléphone qui devrait arriver, alors bien évidemment, est-ce que ça pique Oui, forcément, là, je veux dire, prix d'entrée 849 dollars, donc euh, pour vous, euh, au moins 899 euros, jusqu'à 1042 et 1299 pour le Samsung S22. Alors, encore une fois, on est sur le, le flagship, le fer de lance de la marque, donc, est-ce qu'ils vont tout nous mettre dedans Oui, bon, un écran qui raffiche, euh, enfin, un écran, avec un écran avec un, un, un taux d'affichage assez élevé, un écran super AMOLED, de la RAM, de la ROM. Après, bon, ce qu'il faudra voir, c'est encore une fois, bon, les deux variantes au niveau... Est-ce qu'on aura... Alors, certains parlent d'un Samsung d'un Exynos 2200 ou un Snapdragon 898. Donc là, on, on passe directement le niveau dessus. C'est-à-dire qu'on n'est plus à 888, 888+, on est passé à 898. Mais bon, encore une fois, ça va se facturer et est-ce que le, le niveau de caméra et ce surcroît de puissance va justifier encore une fois cette année de, de fantasmer un peu là-dessus Bon, encore une fois, on en a déjà parlé, on arrive vraiment sur un marché de... De un, un marché industriel du téléphone, c'est-à-dire tous les ans on a un upgrade de l'ancien, il n'y a plus vraiment de nouveautés, et euh, bah, si tu dois ton téléphone à 3-4 ans qui doit changer, tu prendras l'ancien, mais je pense que d'année en année, on les regardera passer, puis on dira bon, le mien il tient encore le coup, et puis on attendra plutôt l'année prochaine. Ça te permet d'économiser un peu en sachant marco. C'est bien, tu sais, tu sais à peu près combien de coûte ton téléphone, tu te dis voilà, le téléphone il me coûte 1000 balles, je peux l'utiliser pendant 4 ans, ça fait 250 balles par an, Divisé par 12, 20 balles par mois. Voilà, tu mets 20 balles par mois dans un, dans un petit bocal, et comme ça, tous les 4 ans, tu t'achètes le nouveau Samsung. Pas con, hein. après le but c'est pas de piocher dans la boîte. Hein. <rire> t'as moins de trucs ouais mais on avait plus de monnaie et tout bon euh, Jt Geek Shop on n'a pas mis trop de, de produits là cette semaine Nico euh, il en peut plus et moi j'ai pas eu trop le temps donc on j'ai pas mis les nouvelles montres il me reste encore la IEW là que j'ai fait et j'ai reçu quatre nouvelles euh... alors ils devaient m'envoyer trois Pagani ils devaient m'envoyer trois Pagani et comme de leur marque en fait de la même usine ils ont la marque Beniar aussi ils devaient m'envoyer trois Pagani une Beniar et en fait j'ai eu quatre Pagani <rire> pour vous dire un peu elles sont belles hein. je vous prendrai des photos c'est vraiment... Et j'ai vu qu'il y avait la... Il y a une nouvelle Pagani Rainbow. La Rainbow, c'est la copie de la Rolex avec tous les, les diamants autour, là. Bon, on n'aura pas des diamants, hein, pour 100 balles. Mais on aura un truc qui ressemble un peu à la Rainbow. Alors, si c'est pas trop grossier, ça peut faire une montre qui serait euh, jolie. Voilà, que je me laisserais euh, séduire. Bon, hein, encore un du JT du Geek Express. On parlait des sneakers à 3,50€ que j'ai acheté en Chine. Bon, bien évidemment, pour le 11-11, c'est quand même 3,50€ free shipping. Donc, le but, c'était vraiment de se dire wow. « Waouh La vidéo a eu un bon démarrage, malgré tout, au niveau des vues. Euh, après, gageons que peut-être ce genre de vidéo pourrait attirer encore une fois, l'intérêt des Geek Express, attirer de nouveaux auditeurs qui tomberaient par-dessus par hasard, qui diraient Ah, oh, c'est sympa les Tiki Express, et de Express arriverait à aussi à regarder éventuellement le JT du Geek, le mardi et le vendredi. Voilà. Euh, à propos de ça, je vous prépare, <rire> je vous prépare un truc là. Oh putain, d'idées en idée là. <rire> des idées. Ah je me médite, j'attends que les idées arrivent et tout. Je vous prépare un format dominical. Oh, voilà. Oui. Non, ce ne sera pas avec Dominique, ce sera avec moi. Euh, format dominical, la messe. La messe, la messe du marabout. Ah, c'est marrant, c'est un beau titre. La messe. Euh, je prépare un format euh, qui sera dominical. Euh, ça, ça, ça, ça vous a, franchement, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Je ne vous en dis pas plus parce que j'attends. Ça fait depuis la semaine dernière qu'on est, euh, qu est en deal et là, j'ai confirmation que c'est à peu près tout parti. Il euh, y a pas mal de, de collaborations, et encore une fois, c'est pas vraiment ça, mais euh, parce que j'étais obligé tout acheter. Mais le format du dimanche devrait beaucoup vous plaire de par sa diversifier et de par cette, cette découverte d'un un nouvel univers. Et après, encore une fois, il y aura un challenge. Où, voilà, je vous expliquerai tout ça dimanche. Franchement, j'ai trop hâte de le faire parce que voilà, c'est pour moi aussi. Il ouais, y a un petit côté euh, surprise, surprise, surprise. Donc, s'il y a un côté surprise pour moi, il y aura un surprise, surprise pour vous. Puis de la vraie surprise, hein, pas, des genre <rire> j'ai acheté une, une... c'est comme le Dark Web, j'ai acheté truc sur le Dark Web, non, pas du tout. Bon, on parlera également de la review de l'Insta 360 Go2, une mini caméra comme ça. Je peux aller je l'ai re-rangé parce qu'après euh, je crois qu'il ya a plus de batterie. Je vais que la recharge un peu. Euh, une fois que j'ai, une fois que j'ai tout transféré, c'était bon. Une mini caméra compact qui, comme je mets dans le titre, la caméra la plus polyvalente au monde. Oui, puisque bah, c'est une caméra compacte en mode immersion, tu peux la mettre sur les casquettes, sur le t-shirt, ça c'est génial. Elle est quand même étanche, il euh, y a une stabilisation de psychopathe dessus, via le logiciel encore une fois, mais tu as quand même stabilisation simple, stabilisation large. Tu peux faire du time-lapse, tu peux la mettre partout, vous avez vu, on a... moi le... j'ai gardé le support moto, là je l'ai laissé sur le mien. Le support moto, tu peux mettre dans le garde-boue et tout, enfin, il oh, y a énormément de possibilités avec une qualité qui... Et bien en fait qui d'après moi est largement suffisante Puisque malgré toutes les caméras que j'ai Je ne filme jamais en plus que 1080p 60fps De temps en temps quand il y a un peu d'action Que je veux un peu plus de fluidité Je filme en 60fps mais je filme uniquement en Full HD Parce qu'après derrière il faut de la mémoire Et après il faut du matériel aussi informatique Et puis il faut du stockage Parce qu'il faut stocker les rushs et tout Donc généralement c'est un peu trop relou Et moi je reste en Full HD 60fps maxi Et là de se dire ben, on a une caméra qui ne fait que Full HD 50fps bah, en même temps, euh, je me sers jamais de plus. <rire> voilà, Alors, on voudrait avoir plus parce que pour pas s'en servir, comme à chaque fois, mais euh, moi je, je trouve qu'elle est, elle est largement suffisante. L'autonomie, bah, qu'on compte fait dans le boîtier, c'est pour faire des modes selfie, machin, c'est bien aussi. En plus, on aura vu, pas bah, on filme pas non plus. Euh, c'est en fait, c'est rare qu'on filme. Euh, une grosse demi-heure d'affilée Généralement on fait des petits roches puis puis on la met dans le boîtier puis après on fait... Donc si en fait on la remet dans le boîtier qu'on sort Ou si on se dit bah écoute à partir du moment où C'est juste pour filmer à la perche Que la caméra soit toute seule en train de bouffer la batterie Ou sur son socle On aura vu autant qu'elle soit sur le socle L'intérêt c'est vraiment de la mettre en mode ici Pour faire vraiment des moments immersifs dans une vidéo Donc il y a moyen de scénariser des trucs plutôt sympathiques moi je suis assez fan. Après bon elle n'est pas donnée mais la qualité, enfin euh, bah je sais pas, comparé par rapport à notre AKAZO au début qui arrivait buggé avec le logiciel où la qualité était vraiment bien mais c'était quand même une grosse caméra et tout. Là on a un produit qui est fini, qui est quali, qui est... Euh, on peut changer les lentilles et tout. C'est un bon, bon, un bon produit, c'est une bonne marque voilà. Après euh, on a mis la vidéo. Euh, euh, ouais, ouais, elle s'appelle Lulu en plus la meuf. Encore une. Dans son cul, <rire> Lulu. <rire> non, ben, je, je, je ne connais pas personnellement, mais bon après, euh, faut voir. Au moins une photo. habillé ça passera aussi. <rire> Donc, euh, ben, j'ai envoyé la photo, la vidéo. Apparemment, elle est contente. L'intérêt, c'est que on sait que dès qu'il y aura la nouvelle même si je fais les vidéos gratuitement, encore une fois, je sais que dès qu'il y aura la nouvelle qui va sortir, qui sera certainement une caméra un peu plus haut de gamme et un peu plus chère, et eh ben, je l'aurai aussi, quoi. Donc là, on fait... Bon, ouais, elle quand même pas donné ça, la fait comme 380 balles, le pack. Hein. Et encore, vous avez vu, moi, j'ai une pack moto et tout, euh, tout bien. Voilà. Bon, on parlera des reviews à venir. Donc demain, la vidéo du One Audio A30. Bien évidemment, ben, vous l'avez vu, euh, la vidéo, elle est prête, de toute façon, elle est faite, elle est dans la boîte et tout. Ensuite, fin de semaine, il y a le Roborock S7. Je suis en train de le préparer là, un robot aspirateur, alors mon titre ça sera robot aspirateur premium, euh, Sonic, euh, machin et tout, et le robot aspirateur il fait 4,7 kg, je l'ai pris comme ça, je lui ai dit mais c'est passé quoi, ils ont mis des cailloux dedans quoi, 4,7 kg le robot aspirateur il est, il est d'une lourdeur, <rire> pire que moi, non, il est d'une lourdeur, non parce que je suis en train de perdre du poids, c'est pour ça, <rire> Rien à voir avec euh, Il est très très lourd, mais en même temps, il fait très quali. Il est extrêmement bien fini. Il est très quali. Il est lourd. Il a lidar. Il a la mopette avec euh, vibration euh, sonique et tout là. Il a la détection de tapis. Enfin, waouh. Et en plus, j'ai un code promo. Enfin, j'ai deux codes promo, mon pote là. Vous allez voir le prix de lancement là. Pff, je vous dis pas. Hein, je vous dis pas. Mais bon, après, c'est un peu le deal. Mec, j'ai attendu. vraiment un peu dévures, un peu de trafic, en plus les gens les achètent, hein. mettez un petit code promo, tu sais comme ça ça me fait mon closing. Toi je peux dire restez jusqu'à la fin, j'ai un code promo. Les gens ils veulent savoir, ils sont curieux. Ensuite il y a certainement le Power Vision S1, donc un steady cam pour smartphone. Donc là on fera ce moment, on verra comment ça fonctionne, et puis on ira certainement vers le lac encore une fois faire les escaliers et, euh, et là ça permettra de voir. Un petit peu que la caméra frontale où il n'y a pas de stabilisation numérique on fera un comparatif caméra hein, sans le steady cam avec le, la caméra la stabilisation du téléphone avec le, le steady cam et avec les deux en même temps pour voir s'il y a vraiment une différence et tout ça peut être pas moi je trouve ça peut être intéressant ensuite on aura la seiko solar versus la iEW watch donc la Seco solar est toujours là bas même pas besoin de la recharger la iEW je l'ai fait voir la dernière fois c'est celle là euh, ça permettra de faire une vidéo deux en un après euh... J'ai une sponso à placer là pour un truc de partage de d'abonnement, machin, là, mais ils sont un peu relou. <rire> Donc, ça risque à mon avis, ça risque de pas se faire au dernier moment. Ensuite, il y aura le Redroad V17, un aspirateur balai pas mal. Ensuite, il y aura le nouveau pack Ugreen. Enfin, J'ai eu deux, trois vendeurs qui m'ont... Ugreen, bah, non, on avec Ugreen directement. Mais on a eu deux trois deux vendeurs, je crois, qui m'ont contacté. On, dit, oh, on a un pack, on a une boîte de marketing, un vendeur. Alors, c'est le nouveau chargeur Ugreen 100 watts euh, qui fait quand même 5 fois 2 A. Donc, euh, ce qui est largement euh, super bien pour un MacBook Pro. Non, 5, non, euh, 5 fois, non, 5 ampères, 5 fois 20 volts. 5 ampères fois 20 volts, euh, jusqu'en sortie maximum. Ce qui correspond pas mal au nouveaux MacBook Pro, qui font 100 watts. Donc, il euh, y a ça, il y a un support pour le, Alors, y a un support pour le... le iPad, trop bien, Attends, en métal et tout, euh, qui se déplie... Euh... Joli, très quali. Et il y a également un, un hub USB type C. qui permettra d'avoir le iPad, le chargeur, le tout bien. Trop bien. Ou oh, oh, le MacBook Pro. voilà Donc la vidéo tomberait fin de semaine. Et bien évidemment, une vidéo pour le Black Friday. Il y en aura une pour Dreamy. Parce qu'ils veulent que je fasse une vidéo avec le Dreamy T20. Puisque le Dreamy T20, je l'utilise à titre personnel depuis maintenant un an. Oui, j'ai fait la vidéo en novembre 2020. j'ai regardé 23 novembre 2020. Donc ça fait un an que j'ai le le, le Dreamy Thémas. Donc, on m'a demandé de faire une vidéo un an après, ce que j'en pense, comment ça fonctionne. Encore une fois, un test d'aspiration, un an après, la batterie, euh, tout bien, quoi. Puis, ça peut, peut être l'intérêt aussi de mixer en disant, bah oui, mais moi, j'utilise l'aspirateur à main, mais là, pour le temps, j'ai le robot aspirateur, mais quand c'est un peu crade le tapis et tout, la chambre l'aspirateur aspirateur à main et tout. Donc, euh, ça peut être intéressant. Et il y aura une, une vidéo pour le, le Black Friday qui tombera le 23, 4, 24, donc pour l'instant, j'ai pas mal de marques là, qui m'ont contacté. On aura des promos, on aura Yidi. Donc ça, c'est bon. Euh, Dreamy aussi. Et j'aurai un petit placement de produit pour euh, Doogie. Alors Doogie qui m'a confirmé que j'aurais bien le Doogie V20. Ils ont commencé à teaser sur... Euh, sur Instagram je crois. En fait, euh, la meuf, une meuf m'écrit elle me dit Oui, je peux j vous envoyer le do-giver J'ai bah non, j'ai déjà une collaboratrice à vous qui m'a écrit, qui va me l'envoyer. Et là, elle m'écrit me fait non, non, mais elle est partie <rire> Justement elle est partie. <rire> donc vous aviez quoi On deal avec elle, puisque bah, elle est partie. Donc toi tout deal, c'est le problème, c'est que tu as un deal avec une meuf. Hein, t'attends, c'est bon, c'est en attente t'attends qu'elle réponde et la meuf elle est partie. <rire> Donc la meuf elle est partie, tu peux attendre longtemps quoi. Donc t'as une autre qui arrive et là elle comprend pas, elle dit Oui, mais non, non ma copine, est partie déjà <rire> Donc tout ce que vous aviez dealé avant, euh, c'est caduc. Voilà. Caduc et euh, dans ton.. Euh, voilà, tu trouveras la rime. <rire> ton huc, bien évidemment. Ton duc. <rire> dans ton duc. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, donc euh, voilà, il y aura une petite sponsorerie en fait, on, on... et vous verrez. J'ai réussi, je leur dis, voilà, si vous voulez, on peut faire un petit placement de produit au début du JT du Geek. Toi, quand on parle des tipeurs, là, on pourrait mettre une petite, un petit truc de 1 ou 2 minutes, moyennant un petit billet, tu vois, un petit billet vraiment. Hein mais voilà, mais j'y mets tant qu'à faire. Comme au niveau des Tipeee, on n'y arrive pas beaucoup. Euh, si on peut faire ça en plus, ça permettrait d'apporter peut-être un peu plus d'émissions et surtout un rendez-vous du dimanche que vous verrez dimanche. Si je suis dans les temps Mais normalement je devrais être dans les temps Bon on parlera également de mon, de mon blog perso Lesmagouilles.com ça, bah ça permet de parler d'autres choses Je voulais parler films, séries télé, montres et tout Mais je me dirais sur le JT Geek Le JT Geek on est quand même très high tech Donc on va laisser le JT Geek dans le chinois dans le high tech Et du coup les magouilles deviendra un petit peu mon exutoire <rire> mon confident et là ben, je poste tout alors je mets les jetés du geek euh, je, je, je vais me remettre aux articles tout doucement mais là il faut que je prenne le rythme puisque je pensais qu'après le 11 novembre j'allais être plus tranquille mais non il y a le Black Friday et après le Black Friday tu sais quoi ces cons de français ils ont, ils ont, ils ont inventé le Cyber Monday c'est à dire que les mecs ils ont plus de thunes après le 11, 11, 11 vous avez tout cramé il vous reste le Black Friday. Donc là ça intéresse c'est que ça va être Amazon, c'est tu vois, tous les sites vont essayer de faire un Non, je crois que c'est interdit maintenant, je crois en plus. Ils ont interdit le Black Friday en France. Enfin, bon, la plupart des gros sites vont quand même faire le Black Friday malgré tout. Et en France, en mode rébellion, ils disent à la fin de la fin de la fin, on va faire le Cyber Monday. Voilà. Histoire de si vous reste un petit peu de sous, bah c'est un petit Alors, ils les prendront quand même. <rire> c'est un petit peu, c'est quand même c'est de l'argent quand même. Donc ils les prendront. Bon, mini review et JT du Geek Express, donc ça on en a parlé. Donc, mini review, ça va être des petits formats, des reviews. Alors, au départ, je voulais faire des petits euh, reviews en forme d'articles. J'ai acheté pas mal de trucs, j'ai reçu mes nouveaux écouteurs JBL, euh, je sais plus comment. Ils ont un nom un peu à la con, mais ils ne sont pas disponibles en Europe. J'ai ils sont disponibles uniquement en Asie. Pareil, j'avais mon casque par induction, là que j'avais reçu, euh, j'ai reçu un, un Aftershock R. Pas mal ça aussi, ça c'est bien. Et puis la dernière fois, la meuf aussi, elle m'avait envoyé ça là en fibre de carbone euh, ICW. là C'est pas... filaire, mais c'est correct et tout. Donc je me dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas des petites vidéos, des petites reviews, photos, des petits articles Toi, je fais des photos, puis je vous explique un peu ce que c'est. après, je me suis dit, bah, ce que je pourrais faire, c'est le faire aussi en vlog. Et après, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je pourrais le faire en JT du Geek Express. Ça veut dire que je ferai l'article en écrit sur le, le JT du Geek ou sur les magouilles si c'est des chaussures ou autre chose, avec des photos, euh, du, un petit descriptif, un petit article sympa, enfin prendre un peu de, de, de, de SEO, <rire> et non pas SEO, euh, et après euh, bah, cet article-là, le lire euh, et vous faire une petite démo comme ça en JTQ Express. Voilà, Ça ferait une petite review euh, sympa, ça permettrait sur GLG Vidéo d'avoir des petites reviews beaucoup plus simples, et puis après bah, s'il y a des marques qui en veulent, on, on s'arrangera. On arrivera bien à leur prendre quelque chose. <rire> bon, je rappelle, vous pouvez également m'écouter en podcast. Vous allez tous les liens sont dans la description. Alors maintenant, on est quand même multiples à À la base, je suis sur SoundCloud parce qu'il faut bien les héberger quelque part. Mais le flux SoundCloud après est repris sur Spotify. Alors, tu peux, tu mets euh, JT du Geek sur Spotify, tu peux m'écouter sur Apple Podcast aussi. Et il y a Amazon aussi qui a sorti leur truc de podcast. Ils m'ont écrit on, oh, on faire un truc de podcast. C'est gratuit. Mettez le votre flux, pose ton flux pas bah Ton flot, ton flux, ton flux. Hein, en tant qu'artiste, euh, chanteur, producteur comique, et euh, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc j'ai mis aussi, donc je suis disponible partout. Je fais pas plus d'écoute, hein. <rire> je fais pas beaucoup plus d'écoute, mais euh, voilà. Hein, au moins, euh, on, on se donne, on se donne, le, on se donne, on se donne l'opportunité de la chance, euh, de l'espoir, de pouvoir, de pute, de, de, de pu pouvoir, pute. C'est pouvoir, c'est au, au prétérite du passé simple euh, ant anticipé, c'est je pute. non pas je vais, au, ça c'est un autre, euh, tu vois. Bon. non mais il faut, euh, fallait pas arrêter, fallait pas arrêter l'école en sixième, c'est tout, <rire> dit-il. <rire> non, j'allais plus loin ça. <rire> J'ai allé en sixième technologie. Je <rire> sais pas si vous avez vu ça dans le collège. Il y avait toujours les lascars, les mecs qui comprennent rien, les bourricots. Dire on Va te mettre en technologie, <rire> c'est pareil, mais technologie, c'est euh... <rire> bon. Laisse tomber pour tous ceux qui sont en technologie. Je m'excuse, qui sont retrouvés en, en troisième t. <rire> quatrième t. Euh, bon, revenons-en à nos moutons. Donc, Instagram, vous retrouvez toutes mes fois. Alors, je mets pas trop de photos perso. Hein. C'est plus en mode promo en ce moment, mais j'ai tellement de trucs d'actualité de machin que papa Il est un peu débordé. Bon, les magouilles, je crois que j'ai l'impression d'avoir déjà ouvert cet article. On parlera des vidéos du week-end, bien. Alors, il y avait l'Ultimate Fighting du 13 novembre avec la carte Holloway versus Rodriguez. C'était pas mal, hein ça fightait bien hein, ce week-end. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que UFC, euh, ils ne sont pas trop contre la guerre froide chinois contre américains, hein, quand même. Hein les Chinois, euh, ils défonçaient pas mal, hein, quand même. Hein Vous regarderez un feu, euh... c'était intéressant. Hein Et pas en mode Kung Fu, euh, Muay Thai. Non, en Muay c'est thaïlandais. mais pas en mode Kung-Fu euh, wung Shoot. c'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Non, c'était un bon, un bon Ultimate Fighting, je passais un bon moment et ça n'a pas duré trop trop longtemps et c'était bien. J'avance tout doucement sur Fondation, puisque Fondation, suis, je me suis rendu compte qu'hier soir, j'en étais à l'épisode 5. Alors le problème de Fondation, je crois que les épisodes Ils font presque une heure, quoi, 45 minutes, je crois. Non, c'est Dr. Brain qui fait une heure. Ils font, presque, ils font presque 45 minutes, donc c'est assez long. J'en suis à l'épisode 5, ah, ça commence à être pas mal, là. L'histoire, l'autre dans le vaisseau, là. Après, sur leur planète, on ne comprend pas pourquoi ils se font attaquer, les trucs. Ça commence un petit peu à avoir de... Parce que le problème, c'est qu'ils mélangent. Alors, ils mélangent les histoires et ils mélangent les époques. Alors, c'était avant, après, c'était après... Après l'autre, du coup, tu comprends pourquoi ils mettent avant et après, parce que voilà. Et <rire> c'est un bordel de dingue. Et après, c'est le futur presque, là. Puis après, as les, les, les trois frères, là, qui... Enfin, les trois Claude qui grandissent, machin. Ouh, c'est compliqué, hein. Euh, voilà. Mais c'est pas mal. J'en suis à l'épisode 5, et je crois qu'il y a l'épisode 8 qui est disponible. Donc, euh, j'ai un peu de, de temps d'entraper. Et enfin, je sais pas si vous avez vous ça aussi chez vous, mais moi, j'ai Dr. Brain dans mes réseaux euh, privés une fois qu'on a enlevé nos cuirs et nos moustaches <rire> et nos silicones, euh, Dr. Brain. Alors j'ai commencé à regarder. hier. Alors le problème c'est que Dr. Brain, c'est que le premier épisode est très très long. C'est très coréen donc très très long. Il pose l'histoire, il pose les personnages et tout. Donc voilà, il faut un peu tout ça. Il faut poser un peu l'intrigue. On ne sait pas. J'ai regardé la moitié parce que l'épisode dure une heure pile. Hein. J'ai regardé la moitié, ça dure une demi-heure. Euh, enfin, la moitié fait une demi-heure d'une heure Et euh, on sait pas s'ils vont aller Entre Squid Game Parce que c'est coréen et tout Et ça va faire un carton Et euh, Marvel, avenger ou s'il si va y avoir du super-héros là-dedans Ou du super-méchant Donc, on, je découvrirai ça Je m'acharnerai à regarder la fin du premier épisode Peut-être aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un deuxième Et je vous ferai certainement acheter du Geek Express Une fois que j'aurai les deux épisodes Une fois que j'aurai emmagasiné les deux épisodes Dans mon petit cerveau de, de, de fatigué et, euh, et comme ça, ben, on en parlera pour savoir un peu si c'est bien ou pas, si je le conseille ou pas. S'il y en a qui l'ont déjà vu en entier l'épisode 1 et qui ont déjà éventuellement l'épisode 2, n'hésite pas à me dire. dire oh, c'est bien, après c'est carrément mieux, ça part en couille, sans spoiler, bien évidemment. Et ça permettra d'avoir un peu euh, des informations. Et bim, balaboom, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, une demi-heure. Une demi-heure, c'est bien. Deux fois par semaine, et puis un petit rendez-vous de 10 minutes. Alors peut-être pas demain, peut-être après-demain, je t'ai dit qu'il Express, je verrai. Voilà. Sur dimanche. Si je reçois les produits à temps, parce que là, ça vient de loin. Ça vient de loin, hein. je vous dis, ça vient de Chine, ça vient de Corée, ça vient d'une marque de prêt-à-porter, ça vient de... <rire> si vous saviez tout. Voilà. Bon, allez, j'en remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, n'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire, bien évidemment. Allez, bonne journée, merci de passer, bye bye.